Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs, comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien, tout et chacun de vous. Et dans votre famille, tout le monde se porte à merveille, j'espère. D'accord? En tout cas, c'est moi, je me porte très bien, mais à merveille. Ok? Euh, comme vous le savez déjà, c'est votre professeur spirituel, le logo le, le Bénin. Voilà. Aujourd'hui, euh, je vous fais cette vidéo pour ceux qui sont euh, arrêtés en prison. Ceux qui a été emprisonné, Voilà. Euh, je suis disponible à vous aider à gagner votre procès euh, juridique gratuitement. Même si vous avez tort, même si vous avez commis une erreur jusqu'à ce que vous êtes. J'étais en prison. Je suis capable à vous aider. Regardez bien. Voilà. Regardez bien cette divinité. Cette divinité que vous voyez, regardez, regardez. cette divinité que vous voyez, il est spécialisé, il est intronisé et spécialisé pour euh, aider quelqu'un qui a été emprisonné quelqu'un qui a été emprisonné voilà regardez bien cette divinité il est spécialement pour aider celui qui a été emprisonné il est capable à vous aider et à vous euh, faire sortir du prison même si vous avez commis un grand erreur vous voyez même si vous êtes vous êtes en erreur en prison. Il est capable. Il y a des rituels que j'applique. Il y a des rituels, des rituels puissants, rituels puissants, des anciens rituels que j'applique euh, et dans, auprès de cette divinité jusqu'à ce que vous allez vous délivrer en prison. Il va vous faire sortir en prison rapidement. Il n'y a pas de problème. Donc pour votre problème de la justice, comptez sur moi. Vous allez gagner votre procès juridique facilement et gratuitement. Ni crainte, il n'y a pas de problème. Pour toutes vos préoccupations, contactez-moi sur appel direct ou au hasard. Plus 229 63 20 06 77. Je dis bien plus 229 63 20 06 77. Euh, on appelle cette divinité, euh, divinité, on appelle divinité, celle divinité On l'appelle divinité Weka. Cette divinité, on l'appelle photon Weka. C'est lui qui s'appelle Vodou Puehra. Il est très puissant. Il va vous aider à sortir en prison, à gagner votre procès juridique facilement et gratuitement. Il n'y a pas de problème. Comptez sur moi. Merci beaucoup et je vous remercie. A bientôt.